Les amis, avant cela, vous le voyez, je suis sur mon plus gros décompte, 587 de puissance. Allez, regardez, on va même se payer le luxe d'augmenter un peu la puissance en créant des troupes. Soyons complètement ouf. Évidemment, ce compte-là ne sert à rien, sauf que ce compte est sur le serveur 1002. Et je reviens sur une vidéo que je vous ai fait cette semaine sur la migration, puisque... Quand on arrive sur un compte, alors je ne sais pas si c'est sur tous les petits comptes ou sur les comptes sur lesquels on ne va pas très souvent, puisque je vais pas super souvent sur ce compte-là, je dois bien vous l'avouer. Hein. Eh bien, regardez précisément sur ce compte. Si je vais dans le petit 6 si jours qui est là, dans le petit qui voilà, est là, voilà, c'est là le retour du roi. Bon, le retour du roi, on s'en fout, il me donne César, mais je peux changer, hein, je peux avoir... Plein de commandants qui servent tous à rien, sauf Mulan, peut-être qui sert tout le long du jeu. Mais regardez, nous avons l'immigration ciblée, c'est pour finir sur les couplets d'immigration hein, du nouveau système d'immigration. Celui-là n'est pas nouveau, mais un grand nombre d'entre vous ne le connaissent pas, ce système d'émigration hein, il est vraiment super bien fait et vous le voyez, j'ai un petit tirage hein, de plusieurs royaumes qui me sont proposés je peux immigrer, alors je regarde si ça le rafraîchit hein. si je change, il me propose donc 1, 2, 3, 4, 5 royaumes et vous le voyez, et c'est là que c'est intéressant je suis sur le royaume 1002 et je suis 999 plus mais même pas mon rang sur lequel je suis avec mes 72 587 de puissance et eh bien, il me propose de migrer sur un royaume plus jeune, le 29-93, le 30-55, le 30-02, le 30-36 ou le 30-49, mais donc ces royaumes sont beaucoup plus jeunes que le 1002. Mais malgré tout, si je vais sur un de ces royaumes, hein, je perds en place. Et ben je chute de 159 places pour le plus important et 26 places pour l'autre. Donc autant vous dire, et pourtant euh, la migration euh, est gratuite, hein, je peux cliquer. Regardez, il nous met bien gratuit une petite pastille comme un hein, vu à la télé. Donc c'est totalement gratuit de migrer, certes, mais c'est pour avoir des conditions de puissance qui seraient moins bonnes. Donc Lilith, ça serait bien quand vous faites ce genre de proposition, hein, que ce soit un petit peu et en fonction du compte on va retourner sur mon compte principal et en parlant de sizing des propositions vous allez le voir lilith a fait Très fort hein, avec leur petit event hein, d'alliance. Comme vous voyez, hein, celui qui a 6 jours, 13 heures, 3 minutes et 8, 7 secondes, il saute souvent des secondes. Regardez, je vais vous montrer le matchmaking euh, que, euh, qui a été partagé sur les réseaux. Celui notamment de plusieurs serveurs. On retrouve le 26-92, on retrouve le 20-30, le 17-11, le 14-78, le 11-08, 29-19, 10-93, très gros royaume 10-93. 11,97 aussi, un royaume bien connu, surtout au début du jeu, puisque si je dis pas de bêtises, est-ce que c'est le 11,97. Je crois que c'était l'un des premiers royaumes de certaines très grosses alliances. Hein. On a enfin plein de royaumes. Et regardez, on va se pencher sur le détail de ces royaumes. Il faut savoir que Lilith est censée nous proposer un matchmaking. C'est ce qui est écrit hein, dans les règles. Hein. Un matchmaking équilibré sur cet event. Donc, on va prendre... Au hasard, hein, une des alliances qu'on a dans la liste, hein, vous allez le voir, la comparaison est assez tendaxe. Les 97 JO, les Jedi Order, hein, qu'on vient de voir dans la liste des serveurs, le serveur 97, une alliance à 1 million et demi de puissance. Bon, c'est une petite alliance. Ils ont 114 membres. C'est euh, vraiment une petite alliance. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais qui semble être actif, hein, puisqu'ils sont inscrits à l'événement et ils vont y participer. Regardez. Les Jedi Order, donc l'ordre du Jedi, nos amis de l'ordre du Jedi, je suis vraiment désolé pour eux. En face d'eux, ils ont une alliance du 10-93, regardez, ils se retrouvent face au 93-A avec Fluffy Alpagas, hein, l'alliance Flu, Fluffy pardon Alpagas, hein, presque à 10 milliards. Donc là, il va falloir que Lilith m'explique. Comment elle peut mettre une alliance à 1,5 milliard et demi de puissance face à une alliance à 10 milliards Alors, vous allez me dire, oui, mais en termes de farming, ça ne change rien. Ce que tu peux regarder, c'est le nombre de membres dans l'alliance. Alors, comme vous le voyez, hein, il y en a une qui a à peine 110 membres, l'autre, elle en a quasi 150. Ça fait quand même un écart très important hein, de plus de 30% de membres en plus, qui plus est... Une alliance avec 10 milliards de puissance a des membres qui sont forcément beaucoup plus actifs, beaucoup plus appliqués, beaucoup plus expérimentés qu'une alliance avec des comptes à euh, où le total de puissance et à un milliard et demi, il y a un ratio de 7. Ils sont 7 fois plus puissants. Que les Jedi Order, nos amis et des Fluvi Alpagas du 97A, ah, c'était évident en mettant le 10-93. Pourquoi le 10-93 ah, se retrouve là-dedans Qu'est-ce que Kevin a encore fait avec le matchmaking N'hésitez pas en commentaire ou sur le Discord hein, à partager comment a été fait le matchmaking sur votre serveur. Mais je vous en montre qu'un, mais apparemment, il y en a pas mal qui sont plutôt totalement éclaté. Voilà pour cette petite partie, Event. Hein. Et là, il y a vraiment de l'abus. On va parler KVK à présent, les amis, avec toujours ce méga méga KVK qui arrive, dont je vous ai parlé évidemment, dans la semaine également regardons, maintenant on peut aller voir, puisque il est et on le voit, il est visible on est sur, pas sur Guerrier Libre, ouais, c'est ça, Guerrier Libre non pas Guerrier Libre, on est sur le siège d'Orléans et regardez, on se retrouve donc sur le C1 1813, un numéro a été attribué 18-46, 13-65, 12-54, 15-25 et 13-02. Il y a des discussions au niveau des teams. Je vais vous montrer deux pronostics hein, plus ou moins fiables en termes de discussion sur les teams. Mais avant cela, regardons ce qui compose chacun de ces royaumes. Le 23-27, hein, par exemple. Hein. Alors le 23-27, lui, euh, est un royaume non impérium. Hein. Donc déjà, c'est l'un des deux seuls. Regardons les alliances du 23-27. Ça va nous donner une idée de l'ordre de puissance hein si c'est équitable ou pas. Hop là, voilà. On va aller voir tout de suite hein, le, les alliances qui sont au centre. Déjà, ils n'ont que deux alliances au centre. Hein, les 27 HU. C'est plus simple. Hein, au moins, comme ça, on galère moins à rechercher. Le 27 HU à 11 milliards 2. Et le 27 HX hein, à 6 milliards 3. On le voit bien. Ils ont surtout donc une grosse alliance. Derrière, il y a les 27 HV, les 27 HV à 3 ,2 milliards 2 qui sont donc une petite alliance dessus. Allons tout de suite voir un deuxième serveur toujours sur ce KVK qui va être l'un des plus gros à suivre à venir. Le 1945, le deuxième non impérium, hein, le deuxième non impérium malheureux. Je vous l'ai montré encore une fois dans une vidéo un peu plus tôt car ils avaient tout fait pour diminuer leur puissance. Donc regardez Regardons tout de suite leur activité. Les pauvres, franchement, avoir fait tout ça pour rien. Au niveau du centre, hein, pareil, ils ont un tout petit peu plus d'alliances. Une de plus, ils ont les IDN hein, à 12 milliards. 6, hein. ils ont juste à côté les INA à 10 milliards. Presque tout rond. Hein. Et il y a les SNI pour finir qui est à 8 milliards. Donc, eux ont trois alliances. Ils sont pas mal du tout. Mais vous allez voir, hein, ça reste vraiment faible par rapport à ce qu'il y a en face en termes d'Imperium. Hein. On se retrouve avec le 15-25. Je vous l'ai fait dans l'ordre parce que le 15-25 est, selon moi, le plus petit que nous avons dans les Imperium. Vous allez le voir de toute façon. Hein. Évidemment, on finira par le 12-54, le 13-65 d'abord, et le 12-54. Donc déjà, on a les ELS hein, qui sont au centre. Hein. Les ELS 12 milliards 5 une bonne petite alliance à côté on a les ELK les ELK 13 milliards et sur le centre et eh bien c'est tout ils ont que deux très grosses alliances ce qui les rend sur le papier presque équivalent hein, au 1945. On continue, puisqu'il nous reste hein, les vrais, les gros à présent à voir, avec pour moi le moins gros des quatre restants, mais qui reste balèze, le 1302. Un énorme royaume. Je les ai déjà eu en face de moi, en KVK. Hein, notamment, on avait le 1307 euh, qui était face à nous. Le 1302, je les ai déjà eu en allié, en ennemi. Ils sont tout bonnement énormissimes. Des gros fighters. Les sont alors, le 13 02, hein. Les songs, 16 milliards 990. Autant dire, 17 milliards. Les docks, les ça brûle aussi. Les yeux, les do docks, 6 milliards 7. Ils déversent pas mal des songs dans les docks. Hein. Donc là, ils ont dû se regrouper. Que deux grosses alliances au centre. Hein, mais ça c'est vraiment des très, très gros joueurs. Et pas mal de très gros spenders également. Maintenant, on va passer au plus gros Impériums qui sont sur ce KvK, hein, le 1846, qui selon moi est le moins puissant des trois. Donc, le 1846, le moins puissant des trois, enfin en termes de puissance affichée, hein, pas en termes de fight, hein, parce que le 1846, vous le savez, il ne plaisante pas du tout. Alors, le 1846, ils, en plus, ils ont eu apparemment une très grosse migration. Ils ont les signes chez eux, 11 milliards de On regarde que le centre, hein, encore une fois, 11 milliards de pour les signes, ça met du temps. À s'afficher, ça rame un peu. Ils ont les LIT, les LIT 11 milliards 7. Hein. Ils ont là les WIB évidemment. Les WIB pareil, hein, très grosse alliance, 15 milliards 3 pour les WIB. Et si on reste sur le centre pur, eh bien c'est tout. Il n'y a pas d'autres alliances, même s'ils en ont derrière qui sont suffisamment puissantes. On va à présent passer au plus gros les deux plus gros royaumes hein, sur ce méga kvk encore une fois hein. le 1365 qui pour moi est moins puissant que le sur le papier encore une fois hein, que le 1254 forcément le 1254 et le 1365 dans tous les scénarios hein. ils ne sont pas ensemble sinon c'est un kvk cheaté qui ne servira à rien sauf s'ils ont tous les autres face à eux. Hein. Mais sinon, ils vont vraiment être à la peine. Donc, regardons au niveau du centre. Hein. Déjà, les BLN qui sont énormes, 12 milliards 4. Hein. Les JG qui sont aussi très gros, 10 milliards 5. Hein. On a les DF qui sont là. On s'intéresse vraiment qu'au centre. Hein. Les DF, 8 milliards 100. J'en oublie, j'en oublie les OG. Évidemment, les OG. Je ne peux pas les oublier. 13 milliards 4. Et j'en oublie un, et le plus gros, les GST. Vous le voyez hein, tout de même, la différence entre 14 ,2 milliards d'euros et leur bannière qui déchire. Donc, vous le voyez bien, là, il y a vraiment un très gros palier hein, entre le 1365 hein, et tous les royaumes qu'on vient voir, y compris le 1846. Hein, et on finit par, selon moi le plus gros en termes de puissance le 1254, hein, qui est, en plus d'être gros pff, franchement, c'est une dinguerie en termes d'alliance, mais le 1365 65 hein, peut vraiment leur faire une misère, voire les battre, hein, on va voir donc on a les TR de Bunny, qu'on ne présente plus, évidemment 15 milliards de, on a les SW de Schizgul Schizgul on ne présente pas non plus 13 milliards 5, hein, ils ont une autre alliance sur le côté là on va aller voir le flag parce qu'elles n'ont pas de forteresse les Q7, les Q7 pratiquement 12 milliards on a les HMB sur le côté là encore une fois on prend que le centre 12 milliards 2 également et c'est tout, je vois pas d'autres couleurs les TR, les TR, il y a deux fois les TR ou une fois, non il y a les verts aussi qui sont là qui sont, qui sont, qui sont, les VPR 7 milliards 7 hein. on a failli les oublier, vous le voyez c'est plutôt équivalent supérieur mais équivalent, euh, équivalent plus au 13-65 quels sont les teams qui sont pressentis sur ce KVK, il y a plusieurs combinaisons possibles, apparemment il y en a une qui serait en cours de finalisation le scénario que certains prédisent c'est celui là exactement le 1254 54 en alliance avec le 15-25 et le 1945. 45 hein, et de l'autre côté le 13-65 avec le 23 13-02 et le 18-46. Pourquoi ce scénario sort Car le 12-54 apparemment ne fera jamais d'alliance avec le 18-46. Apparemment, il y a de la rancœur, il ne s'apprécie pas. Donc, on serait 12-54 face à ce 13-65, c'est sûr. Et après des alliances de circonstances, 15-25-19-45. Si c'est le cas, sur le papier, le 13-65. Pas avantagé parce que le binôme 13 02 23 le 13-02 est un excellent impérium de soutien. Le 18-46, un excellent impérium tout court, donc en tout ça, hein, évidemment, du 12-54, mais ça pourrait être intéressant. Là, ce qu'il faut noter, c'est qu'en tout cas, le 18-46 hein, au nord, côté 12-54, il va essayer de sortir, mais il risque de se faire totalement anéantir. Tout comme le 19,45, s'il sort du côté du 13,65, hein, il va se faire désintégrer. Ils ont vraiment un mauvais placement. Le deuxième pronostic qui est en cours pour le moment, apparemment, c'est celui-là. Le 12,54 avec le 13,25, le 15,25, pardon, et le 12,54 avec le 23,27 et le 13,02. Face à eux, 19,45, le vert, 13,65 et 18,46. Dans ce scénario-là, pour moi, il est déjà plus équilibré et le 1254 aurait l'avantage. Hein, parce que ce qui ferait la différence, c'est évidemment le binôme 1302-2327. J'y crois moins parce que les songs, naturellement, je pense, culturellement, iraient plutôt faire une alliance avec le 1365. Donc ce scénario existe, mais pour moi, il est beaucoup moins crédible hein, que le premier 1254, 1525, 1945 contre les trois autres, donc les trois en haut à gauche, hein, contre les trois en bas à droite. On va bien voir, les amis. Quel scénario va sortir La diplomatie bat son plein. Et encore une fois, d'après les bruits de couloir, ça serait le premier scénario qui serait retenu. Voilà, écoutez les amis, n'hésitez pas en commentaire hein, à me dire votre avis, ce qu'il en est et les infos que vous pouvez avoir ou entendre, les bruits qu'on voit, en tout cas sur les différents Discord ou Facebook. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu.